siné bol en mer mon ti baï ça non Le guerre bataille entre village et puis base pilate les yo exécuter pitian c'est premier exécution que n't'a vive comme ça moi désolé Nous t'a pas en pil parce que muscadin t'exécuter zo poisson qui sont chef gang qui te sorti en le village mais est-ce que on songe crime crimes? Un petit jeune qui peut être dans 14-15 ans. Yo exekute monsieur Bol Prétextant que monsieur, c'était tout tel teye. Où songez ça, Malkong Eh bien, écoutez. Oui. Soldat, ça, m'a gardé, monsieur, elle t'a c'est monsieur même qui te ça. Monsieur, était dans tête cha. Devant. Nèg, quand que seize y la police là dans le village. Eh bien nèg ça, c'est lui-même d'ab din La police que y monsieur son docaille à un M4 nanmel. Monsieur tombé, li pas levé. Yo gailler sévèl monsieur a un M4 kembé nanmel nan tèt sou docaille. Yo pensé que baïo et puis yaille monter sou docaille sou village pou baï pression. Yo pas con la propre eh, ça te fait dou. C'est pa pas parce que bandi sont puissant, c'est volonté de pas eh, gagner. Et c'est ça m'abdi dit C'est ça Mabdi Léon Charles et France LB Ou a mouche mon so cher sauti pour manger la là. Son vérité m'di dit monsieur l'pa pas tel. Mais son vérité lié. Oh. Ça regardez mon yo so Facebook là monsieur. Mais Facebook là fin qu'paraître là oui. <laughs> mou lui Facebook l'a fait botte. bien, oui. <laughs> Est-ce que tu comprends? Donc, écoutez, c'est volonté de pas gagner. Pendant que monsieur sous tête en caille, monsieur a pété balle avec la police. N'a-t-il pas eu de monsieur, en M4, non, mais Pendant ma monsieur la, la police, 7-0 sous 5 secondes. Soldat Iso tombe, soldat Mano no tombe. Ça dit, pour y payer Iso, Kabe se bae kol courage pour ka intimide moun. Iso nan caché moi même m'a demandé Iso pou l'fon paraître pointe tête li soubisant nè akoun yan même. S'il gen gen gen gen vre. M te din sa déjà. Yon raison fondamentale. La volis po pénétrer village dak facilité. C'est parce que ou par pénétrer village sans que par un côté écraser, Il faut que vous qui crasse. Son vérité, lié Son vérité. Ça veut dire que si vous allez pénétrer village comme ça, vous avez des pièges, Parce que vous avez fouillé trou. Et puis on mettait des bagages, vous avez pour cibler si les pour les tomber dans trou. Vous connaissez ça, vous. Vous la police ça. Vous la police ça. Vous trou dans village. Vous n'avez pas qu'à être rouillé, vous trou là-dedans. Vous avez pièges là et puis, vous mettez ça sous vous mettez ça près là, pour si, vous pour le 4 ou le 3, pour capter 4 ou le 4 ça le 4 ça le 4 que le paradis anti le 4 ou trop facile pour le contrairement ou Mais la fête, le que, est-ce que ou le 4 ou que ne ou de village, handicapé, 4 ou village handicapé quatre départements ça, <laughs> ça veut dire que on tigou n'a pas ka handicapé quatre départements. ma parle national seulement dans le temps suffisant pour pour pour, pour, pour finir le village là. On pas besoin d'oubler des unités, plusieurs autres unités spécialisées de la police là. Et on d'attend qui est ça? Sniper tape dit ça mais son non vérité. Là, ou aucune information. C'est vrai qu'il y a des policiers mal intentionnés, des étrangers, Les soldats étrangers qui ont une formation. Mais nous parlons des policiers qui prennent formation. Sous base que tout le directeur général doit dire ça. Oh, la police là, sont pas formés, il n'est pas police civile, pas formés pour guérir à l'Uber, etc. ne sont pas capable de combattre ça. Qui Donc, la police n'est pas formée pour attaquer bandits, mais Bandi a lui-même formé pour attaquer la police oue baï sa ça, cha m'dil, m'abdi pas komprenne baï sa. <coughs> M'pas komprenne, parce que nous dim la police pas formée pour ça, comme si la police pas formée pour traquer bandi, mais bandi a li formé pour traquer la police lui même. M'jiste pas comprenne, parce que m'de din sa déjà, monsieur. Si ont zogin, au moins un cha nan mel, monsieur taf krasé pour ton pres net a te, Pour la police, tout... regarder là la, vous gade cha la police, mais garder valet. Quand va aller chasser la police là seulement sous le aller au l'Ogan. Si ils ont chassé ça dans le Melikra, c'est pour tout le principe Platoui. Ça veut dit que la société est cotée. Maintenant, précision sur encore village. Il y des détails que je ne di, oser dire. Parce que vous travaillez avec la a là, vous voulez peuple intelligent. intelligent. Attendez. Mes amis, comment nous imaginer un journaliste Un journaliste. Dans un moment difficile que nous avons duré là. Pour ne pas ça prend un l'impression que vous ne ce mouvement. Mouvement bois-calé. Que vous avez-vous changé là en RTPR, récupérer territoire perdu pour Bon m'expliquer qu'on ferait moyen en Haïti surtout, qui peut être pas comprendre Parce que on va chercher mon paternité. Mais m'seul youn nan qui mouvement ça. Après ça, mon nous qui mouvement. Plusieurs autres amis qui mais qui plus vacillé, mais nous nous restait dans mouvement. Parce que qui ça m'kouwe Si mouvement ça a Gen solution ka à Contrèo Mac Sadegap Tante Di. Mou peux pas a comprendre bon journalist. Qui gen lè pas comprendre sa kouakale ya, Parce que même li mèl li pa alabri. Debo ap collaborer ak gang ou pa alabri, dans le mouvement ça. Bon m'explique pour ne compren. Debo ap kolaboré ak gang. Debo nan connecter ak gang. Ou gen, ou gen bagay ou partage ak gang. Ou pas l'abri, non? Ou gen te gang ba ou, ou gen bis sa gang, Ça doit pas l'abri dans mouvement sa. Donc pas faire diversion. <laughs> Tade bien, oui. <laughs> Gaspard Mathieu, ça veut dire que, et fait un pile là la faire sorti, c'est pas un ou mouvement, oui. Parce que yo, ouais, j'en parle à l'abri, là, la, dit, eh attention chef, là, m'baron qui l'eul qui arrive sous moi. Parce que vous connaissez, vous vous au pas propre. Et bien, attendez, vous ne pouvez pas comprendre pour un journaliste. Kounia vous avez dans moment ça, oui. Vous peuple là On même, sou bandit lui même, sous base que bandit ça Le que l'autre bandit. Mais monsieur, monsieur nous dit ça société ça, oui. que est qui dit es méchant? On chef gang. Qui est-ce qui pour le boucaner, on chef gang Qui est-ce qui Chris là, on chef gang Nèg ça ou pas dans bois calé. Nek ça ou tan bois calé pa yo. el poko rive sou yon posesan, paske goun kote pou revenir sur yo poser ça parce que on côté pour le commencer. On côté pour commencer. Mais pas comme son mouvement a fait qu'a pas panier personne. Non mais bah comme ça non. C'est soit dans gang ou bien on a accordé les dans la société. Ça n'a pas fait, monsieur le pas bon. C'est vagabondage lié, monsieur. C'est bagage délinquant. bagage sans sale n'a fait là. Ce n'est pas normal. Chien méchant son chef gang lié. D'elle, non, le chez méchant déjà. Comment qu'on kou y dire dit que on promeut promote méchant qui doukèl le n'a calé, Qui est-ce qui est? Bon, même la prend n'a boikale parle. C'est qu'il ce qui peut courir, yon n'a pas courir. Bon, chien méchant, la tante tout parle. Ou pas ça pour le boucan fait? Bois ni lage, monsieur Montebariel bien haut. Parce qu'elle par contre, qui lui a pris vers lui? Pas un blague cap fait là, non? Ou pas, ouais, pour le boucan fait? Un Raphaël Oriol, monsieur <laughs> vide vide, toi, le bel, attendez bien. Ou pas ça pour le boucan fait? Monsieur, ouais, j'en mouvement aller là, li pa connait qui s'est qu'arrivé premier ça l'Imonté li monte bariel li monte bariel bien oui kounya a nèg un mi croul pour la vendre peuple la chien méchant qui pral l'aider dans bois calé ki bo? ou quoi chain méchant prend bois calé par lui même nous un espace pour vivre sous lui Eh ben OK monsieur pas mais le gens espace pour rive sous lui tout nèg a passe dans bois calé donc ak diversion n'a fè sou peuple là où est le a fait ça, il est tendanceux Pourquoi il est tendanceux Il a fait la quintention pour l'autre groupe, il a commencé à dire, si, tou si de Kansali, we, tout le gars est dans le soleil, il a commencé à dire, oui, ou ouais, tout attaque contre GPEP, il a pas contre G9. a l'air y un journaliste qui a propulcé ça, quand il y a eu un argument, ça a pour dire que le mouvement la fête contre GPEP, il n'y a pas contre G9. mouvement contre tout G. Mais faut qu'il y ait G pour le commencer. C'est bien samedi, nous mouvement sali contre toute genette mais nous devons commencer nongé parce que chien gen quatre pattes il pas courir dans quatre chemins ça dit long on nèg ami quoi vinn vendre nous ça commencer penser pour nèg ça sont vagabond liés c'est tête qui parle pays